Oui. Oui. Je me faire de ça. Il okay. est On au après nous pour développer la nouvelle pour aujourd'hui bonjour bonsoir tout le monde bienvenue sous sofia TV 83 les autres informations et c'est là pour nous qu'on informé on à la nous connais commissaire pas joué et bien pour le moment miscade mette en bas bien bon matin agent sécurité ministère éducation nationale qui a fait tête passer pour raqueter café, passeport entendia go de blasai pété agent en bas mais pour l'instant l'iname miscade personne ne peut connaître qui s'appelle passé et c'est ça que nous apprendre pour l'instant côté pas enregistré vidéo ça nous cap apprennent ancien sénateur assemblée nationale là nous voulons parler de dieu seul simon Dera, qui attaqué par de dis, senatère, a attaqué matin par des bandits c'est dans Jacques Jacques il dit machine sénateur qui a cliqué en bas balle et pour le moment sénateur apprend soin dans la capitale pays d'haïti il ancien colonel la mère d'haïti qui dit qu'il y a un problème grave dans l'anonce autorité canadienne fait Di gen yon avion ka sou tete l'a dit qu'il si y a un avion qui a patrouillé sur le pays d'Haïti. Quand on a dit, c'est un message. Il y a un message pour l'audio caché. Il y a un avion qui a Cependant, et selon le colonel, il dit Opération toujours était secret, il ont agi selon conséquence, sans que yo n'y pas ni voyé, ni pas l'empile, c'est retour, retour, ou ouais, répéter, brigandage, gaye. Mais il fallait un pile, bandit a commencé à faire la plier, les bouton, et qui vite l'homme débarquer dans la même zone, ça, Fojak, il a fait qu'on a essayé même tout qui à l'origine, ça, un pile coup de balle a tiré, dans le moment, n'a pas lié à la. Et là. Mesdames messieurs, on en nous entre dans le détail d'information, plusieurs points pour faire essentiel dans le journal là pour journée jeudi. Mauvaise nouvelle quand même euh, qui tombe matin hein? parce que les gens zone Fort Jacques bandits, les le ils ont abandonné ou bien ils qui étaient zone yo côté Fief, ils mais depuis hier, ils ont défilé jeune jeunes garçons à Gozam, dans la zone 15, spécialement zone zone Jacques c'est la même que M. Almed Bazio il a essayé de serait capable mettre en l'autre annexe c'est-à-dire le concernant dans un ancien sénateur il dira Simon Eh bien e, M. E, est un victime il n'est pas mort c'est vrai mais machiner criblé avec balle il est même blessé n'importe pour avec balle d'après information que tu avais une joine nous ça passer bien bonne matin 7 février 2023, dans la zone Faujac, dans Pétionville, Port-au-Prince, d'après information informations que nous avons il y a plusieurs impacts de balles sur la machine. Mais toutefois, agent sécurité, ancien ministre, entre réagit pour... Alors, il faut nous dire que des ministre, ministres, nous rappelez-nous. Et la sécurité, M. Gentan réagit pour Monsieur Pat Getan mourir, lui sauver la vie aidera. et des rats. Et l'autre côté, ancien an candidat à la présidence, ancien sénateur se de la République. La. Monsieur la ville pas en danger, mais elle est blessé avec un balle dans le bras. D'après information que nous faisons, qu justement, nous avons parlé là, information que nous faisons il y a un dans la zone dans la zone Femate, et tout matin, le ne n'est pas capable de prendre tête dehors, l'école n'est pas ouverte. Et donc, prudence est de mise, si nous avons pas de presse qui est dans la zone, ça a déconseillé le prénat, parce que monsieur Bandi, groupe pouvez éviter l'homme, il finissez. Ah oui, vous yo pas. Yo, puisque déjà, il y a annoncé que plus que 7 bandits qui ont été morts dans l'opération. La police était à l'Almené ailleurs. Donc, M. Yo, yo, vraiment, il a fait la pliée de bouton dans la zone de la zone de la zone de la zone de la zone de la Alors, pour ça, il y avec un uh, peu de vite l'homme. Uh, vite l'homme, c'est un peu de chère dans le pays de la Haïti. Il y a pour acheter vite l'homme, non seulement que le gouvernement, la police dans le pays d'Haïti, mette 10 millions gouttes pour monde qui t'a fait le vite l'homme, nous, le cher, et, chè, et men, ça, pourquoi un hein, gouvernement américain, FBI, mettait 1 million dollar de dollars de là pour vite l'homme 1 million de dollars américains pour viter l'homme. Viter l'homme bon chèque. <rire> Allons viter l'homme. Viter l'homme innocent coûte en pile l'argent. Et d'après ça, qui t'a sorti bon côté FBI, qui c'est le Federal Bureau d'Investigation, et, et eh et bien, vous pouvez vous l'offrir les gens qui t'a joué d'informations, pour pouvez mettre en ou bien qui côté viter l'homme caché, qui là qui se chef de gang tonselan, vite l'homme Innocent, et arrêté, eh bien, eh, M. Eh, le chef de gang il prévoit pour le monde ça, il million de dollars américains. FBI a fait remarquer que y a plusieurs accusations ak qui ont déposé, beaucoup de plusieurs tribunaux dans le pays États-Unis contre Mouche Sarah, qui est vite l'homme Innocent. Le c'est 1 million de dollars Si c'est toutefois mon monde d'appui, département d'État américain. Bonjour information et qui côté lié et permettre que Vous ne pouvez pas me faire Ça ce que c'est Qui est-ce Qui, bon, qui est-ce si Michel, oui, Michel, Michel là, Michel là, Michel là, Michel là Michel pas sécurité éducation? Oui. Une fête, une fête dans l'immigration? Qu qui a fait directeur directeur qui de directeur tout ça c'est brasse. Tout ça c'est dit deal qui a fait. Ok? Ça qui non. ne pas capable pas pas pas de passer. Mais les ont fait brass a fait deal. Mais, c'est lié. Chaque salle un copie. Ok? Chaque salle qui prend. Annie. L'autre, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous vous avez vous dit, Les sel <truits> marche toujours bien traverser dans les forger Jacques fermat la boule il connait dernier temps silayo et comment que nèg andier armé en les zone ça yo prend en les forger Jacques en otage habitants qui dans <truits> zone ça Après en mouille il a lancé cri et d'alerte à beaucoup d'autorités policières yo pour garder comment que yo capote c'est quoi avec nèg ça qui décider à la population dans zone ça ils savent fait à un où moment, que j'en non Abdias Aristil, qui a aidé à traverser, surtout qu'on est, souvent dans sa qui sortit dans le yo. Ki sou, you al garder al alors après al récolte dans jardin you et puis on député la ville soit dans so, centre ville de ville ou bien porter dans l'autre marché encore pour moun ka consommer e, et même pour ka chasser la vie yo. Na, pfe, grape le yè, ki te nan fait qu'on est tout gripe les citoyens hier qui térélé dans différentes émissions qui faisaient sur so, antenne radio surtout dans localité François Belleville Montagne quatrième section en les 15 corps moun ça presque déserté net qui t'est caillou et puis les nèg même décidé envahir ça N'a fait qu'on est muni ce pas son week-end en tête chargée, dans différentes localités. En l'air, dans Keskov et dans Piro, dans pétionville côté ces gros hôtels chargés, y'a là encore, nous sommes capables de situation très très compliquée pour les dans différentes localités. Côté les y ils ont entré, ils ont battu, ils ont violé mesdames et ils ont même posé des actes à kidnapping selon témoignage, divers habitants dans la zone. Nous avons fait qu'on un jeune médecin, nous apprenons l'information qu'on a fait confiance. Jeune médecin, ça que tout le monde connaît, c'est le docteur Sadrak. Que bandit kidnappé dans zone Lotin. Lotin sont localités qui patrouillent un fermat. Fermat nous connaît qui trouvait dans la commune Kinskoff. Mais action ça produit que ces individus ne pas arrivé à identifier. Selon ça, divers habitants ont même fait qu'on est. côté on pas arrivés à identifier, allez, beauté, on dit docteur Sadrak dans la localité Lotin. A hier matin, lundi, après, a fait une chante balle dans différentes localités dans la zone ça, et qui a créé au gros vent panique, entre les Batio et même Rivé Violet mesdames, yo n'a dit là, qui a des gros un gros âme, selon témoignage, divers habitants, nex ce a fait partie, même groupe gang, à l'homme innocent, selon ça, qui a opéré dans la zone ça. Quant à Jacques, aux Allemands, toutefois, mais est censé contrôler en pile côté dans une zone, ça, qui donc semblait, même ta avlé, ta, dit, même contre l'espace fort, et qui je dis là, nous qu'on est fort, uh, Jacques c'est un patrimoine lié, si je dis à l'autre, dans situation, ça, vous qu'à imaginer, comment que, selon témoignage à plus, monde fait qu'on est en l'air, comment que, nest paraît très puissant. E Mais dans ce cas, ça, si tu continue à demander avec autorité concerné pour y dire un mot par rapport avec la situation qu'il y a pour depuis quelque temps en dans paysans surtout en lait dans zone si là. La plus qui fait qu'on est là, c'est possible avec ces opérations. Que le temps mais depuis un week-end, ça là, contre euh, dit de Nek armé, surtout de Nek armé, Andy homme que la police a cherché coucher fou, et la police qui même mettait 10 millions de goudes sous tête de Toussa, pour quel que soit monde qui a aidé la police à jouer un côté de Toussa, et même aidé la police à démarrer le groupe gang ça, qui fait homme a dirigé, qui basé dans la mais qui est papillé dans le côté, dans, pis où, dans pis sur le côté de la ville là, et a, monsieur, a privé dans le niveau 15 dans diverses localités. Toujours question de sécurité, ancien colonel Imler Rebu, qui démentit autorité canadienne qui fait qu'avion militaire qui a mis le mouvement gangue en Haïti. Ancien militaire a précisé l'avion qui a été construit pour contrôler la main par rapport au mouvement trafic, drogue. Dans l'histoire de responsable, c'est une blague. L'autorité canadienne a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il a contrôlé le mouvement militaire. Pas jamais annoncé si c'est toujours effet surprise, selon Imler et Bion, côté déclaration de nom qu'on samedi. un avion spécial que la méga l'agenda est développé pour être capable une enquête sur les bagages qui passent dans la mer, qui a des radars qui sont capables de détecter des bagages qui sont liés à un milieu maritime. Mais pour qu'ils au fait avion. ça. Pour qu'ils aient fait l'avion, ça. Il y a des tonnards qui sont capables de détecter des activités de qui fait drogue sur Des bagages qui sont perturber l'espace et la sécurité canadien qui est avec la marine. Mais pour qu'ils aient fait ça fait. Pourquoi ça n'a pas suivi le ciel haïtien là, là, finalement Je ne connais pas ce que je fais, je connais. Pour que je me pose une autre question. A nous, on dans l'espace aérien haïtien. Qui est-ce que je peux faire comme ça Il un ambassadeur du pays étranger. Superstar, Sébastien Carrier. C'est lui-même, l'aile de baïmati dans le pays. Même si vous avez d'expérience l'expérience le disant, il y a il y a peut-être même que l'autre monde n'a il y a un droit de le président Sébastien Carrière, excusez-moi, l'ambassadeur Sébastien Carrière, que Bagay bagage qui est là, comme le métier que je connais, a jamais de publicité dans l'affaire militaire. Affaire militaire, c'est le premier où là tiré et mis en dévoloteur tout maintenant, Non, ma gars, la publicité qui a mis tout dans l'avion, les mêmes images d'Haïti, les commissaires du gouvernement ou bien les de destruction, font un mandat pour le voir la police, pour la police à la société à problème, et puis on dans la guerre, contre le mandat dans la presse. Là où le mandat Quoi, dans le monde, que dit dans la presse Qui du dit La répétition. Ah, ouais. Tu après ça mais pas que je ne pas que que que qui que relevé cartographique pour qu'on connaisse précisément côté Badioué. Le côté de mon sapré-science militaire, on est effectivement capable de faire une reconnaissance aérienne pour gagner des précisions sur le positionnement physique dans l'espace géographique. Mais l'on fait une reconnaissance aérienne, c'est parce qu'on a une intention à l'abondance de pour faire une reconnaissance de vérification pour les avions. Hélicoptère a passé capable de connaître pour tomber de manière précise côté besoin, parce que le conseil de coordonnées géographiques que vous prenez, et c'est lui-même qu'on peut mettre son appareil qui est utilisé pour tomber de l'autre côté, un côté qui différent de côté pour la voilà, déclaration, colonel uh, Imle Rebu. C'est colonel Imle lui-même qui d'après agit ah, concernant question avion, ça, effectivement, il y anti a un ministère anti-rappel sous dossier ça. Sous ça comme information, il y -e a un ministère canadien à fait étranger à la défense qui était confirmé dimanche, qui était 5 février, il y a un déploiement en Haïti. Salié, l'aéronef, partout, il y a un long rayon d'action. STP et sa à Aurora, avion royal Canada, un GSA, qui est même déployé dans l'espace aérien haïtien. Lila, pour le cas perturbé, alors tu là, tu fait, alors gardé en l'ESA, pour le cas perturbé, c'est l'activité gagnant Haïti et démontrer tout engagement. Puis Canada, lui-même, les prends envers Haïti, à tout communiquer ça. Il ministre canadien Défense, Anita Annan, qui partageait en premier, tweet euh, relatif avec communiquer ça qui concernait Sanélé d'éploiement, avion, ça, à travers communiquer, ça, autorité canadienne, préciser que avion, ça patrouille, ça, les alors, alors, la foule de capacité, renseignement, surveillance, non, activité, gagne, au côté logique, côté localisé, yo, et cap aider la police nationale d'Haïti, même même pour arriver, démanteler tout le monde vrai, et gagne, ça, c'était exactement l'information qui était de bail, bon côté, j'en dis, euh, ministère canadien, affaires étrangères, et euh, défense, qui t'est confirmé effectivement tes <repris> grands avion qui tapent en dans l'espace appesant pour tes cas gentils et contre l'activité gangio en appelation. Réseau national, la groupe sanguin négatif est plongé dans la peine depuis après kidnapping Jean Tonin l'orté. Y a un point important, réaction Axam, de Tissa Nancy de délibération journalistes à deux proches qui au kidnapping de Jean en côté de création, déclaration la micro-Jean-Philippe Massé. Premièrement, nous prenons les journalistes qui pas l'argent. Ça, c'est tout le monde qui a de l'argent. Une grande catégorie de monde, journalistes, professeurs et médecins, qui n'ont pas de l'argent. Et les familles ont traversé en crise pendant quatre dernières années. Dans le funéraire, j'ai entendu l'or qui a été après C'était un belle seule qui fait quatre ans, qui a souffert en cancer du sein et qui vient par la suite mourir. Ça veut dire tout ça. Nous avons presque investi ou bien dépensé dans la question de traitement. Et c'est justement vendredi soir, pendant que que parlent dans le funérail, ils ont kidnappé dans euh, la zone la boule. Il y a des contacts qui avec la famille déjà. Et nous avons la presse, nous sommes au courant de ça et ils ont demandé une somme exorbitante en fin de compte pour la joie libération. Et ce n'est pas seulement les mêmes qui dans mes aviseurs yon, mais il y a tout de l'autre monde qui te accompagné, qui dans mes aviseurs yon tout. Nous niveau de renaccent et n'a dit que c'est monde, tout le monde et personne ne pas mérité de vivre. C'est vrai que divine divin euh, courante dans le pays d'Haïti. Mais chaque fois frapper frappe un monde qui est plus proche ou qui comprend ou, ou re comprend dimension doule de douleur de ce que nous avons et Madame Nanson, un monde qui est inconsolable et qui n'est euh, pas même qu'à digérer une situation pareille, et je pense que nous dit à un monde qui sait ce qui est très certainement il yo entendu tout. Il y a des gens la radio, son journalistes de carrière, et pas bon monde qui est capable de faire entendre et nous-mêmes, au niveau de l'accent, nous avons souhaité espérer ou bien demander à la vie sur de libérer sans son. Parce que la famille n'a pas les moyens pour répondre à l'exigence que la vie nous fait. C'est vrai que la négociation n'a pas avancé, mais la famille n'a pas même proposé un bagage. Et voilà, ça c'est Nancy Lenné, vraiment Nancy Lenné, qui nous connaît, c'est c'est collaboratrice, et euh, Jean-Antoine Lorté, dans Renaccent, ok? Dans Renaccent, qui euh, a collaboré sérieusement dans Renaccent, nous ces là côté euh, c'est, on dit, yon est y a là estritif fait la question, et les gens qui ont un groupe sanguin négatif, mais Renaxa a accompagné pour les gens qui comme donneur de sanguin. Donc, c'est ça, nous sommes capables de dire c'est parce que les gens eu de très bonnes collaborations avec Jean-Tony Lorté à travers Renaxa. Toujours même, c'est ça, Jean-Tony à côté dans Zaka Kidnapping qui fait là, mais les gens tout, ils ont un grand frère, Jean-Tony Lorté, ensemble avec lui, euh, c'est Audner Lorté. Mais bon, bon, dit nous ça exactement ça qui il est arrivé là, hier ben, lundi qui était 6 février 2023, un grand frère Lorté, ça qui s'est honneur à monsieur, c'est professeur physique et mathématiques le lycée Jean-Jacques Dessalines Il fait qu'on a un côté de côté, un peu a côté, un peu l'autre côté. Monsieur Fekou, mais hier, élève lycée Jean-Jacques Dessalines qui trouve dans l'avenue Christophe, il est même là, à Samaka, professeur, il a décidé là campé de travail. Côté professeur élève dans au lycée Jean-Jacques Dessaline, a exigé libération au DNARK Lorté, qui est professeur mathématique et physique, dans lycée Silla. Professeur Jean-Déville, monsieur, c'est grand frère journaliste, un confrère nom, qui est Jean-Thony Lorté, dans Radio Vision 2000. Alors, a dit qu'il était kidnappé ensemble avec Lorté, dans la nuit quittée, vendredi 3 février passé la boule 12 qui donc élève, professeur décidé qu'il pour pas de travail. Lycée Jean-Jacques Dessaline pour exiger libération au Lorté, que Bandit kidnappé. On dit uh, même lait avec uh, Frél, qui est uh, Jean-Théni Lorté, qui t'a appelé, Jean se Je ne suis dans l'intervention dans Silenéa, qui t'a appelé à aller dans le Un proche, dans est prêt à faire, nous avons évité Oudmatissan, passé par les boutique de la boule. Negazam, qui uh, est mettez mettre la pâte sous eux, et qui m'a demandé 200 000 dollars le pour libérer et libérer Mouncila. Je te dit là, nous te dit à l'époque que nous avons venir avec Abdias aristile puisque nous connaissons et pour raison la situation pour traverser en l'effet Jacques-Alaboul mais l'idée question pour Abdias lui-même sont d'abord les pour le traverser regarder comment il se passe d'abord pour le traverser, pour le traverser et tout. Et ça fait là, nous devons aller avec Abdias aristile pour nous connaître comment nous devons levé pour le matin est-ce que nous quatre traverser Abdias Aristil, comment ça y est pour Maté en l'air? Abdias? Allô? Oui, Abdias, sois ou pomme, on de Kuna. Comment ça y est pour en l'air Est-ce que traverser est possible? Causer insécurité à l'UML continuer à valider terrain et la frappe pour communiquer commune 15 coffres là très fort hier. Joseph Odi, c'est garçon qui est tombé en dans la zone Kinskoff a passé hier après-midi dans une zone qui est dépensée zone la dans la commune Kinskoff. J'ai un garçon salimême qui est arrivé victime en balle après une discussion avec quelques chauffeurs moto. Et selon toute informations dont nous avons besoin, j'ai un garçon salimé qui était dans le discussion mais malheureusement, c'est lui-même qui est tombé en balle. J'ai une nouvelle à la télé, qui est tout côté pour la zone Forjac. C'est avec un pile désolation, avec un pile qui a sauté la zone salimé même si il avait hier matin un bas coup de balle. Côté que, bien, bon, si, bien, dans zone an, fait un pile de gars, kidnappé, on est juste, il y a des gens qui tombent en bavale. C'est une réalité constante qui fait zone, ça lui-même, l'extile blanche de l'hiver pour arriver matin, pendant qu'il y un signalé tout. En pile, il y a même, il y a déjà commencé à quitter zone, les citoyens qui commençaient à chercher l'autre côté pour mettre croyant, il y a des gens qui déjà quitté zone Faujac, et il y matin à la blaise, nous l'avons avec un monde de Faujac qui est très blanche, et quelques machines ou bien motos qui tentent passer c'est avec toute vitesse, c'est avec toute vitesse, nous-mêmes, nous traversons ça. Mais faut que nous disions que là, il n'y a rien comme obstacle. Pour moi, on n'a pas l'air là, il n'y a rien comme problème. Et il y a des gens qui appuient pour sortir la caïl, qui sortent pour aller dans qui vont travailler, qui ont besoin de mener tout le monde l'école. n'a moi, on a dit que tout le monde paraît OK. Nous bien dit tout le monde paraît OK. Et pas n'y rien à la rue. Pour moi, on n'a pas l'air Mais faut que nous disions, là, vraiment, pas l'air là. Même quand c'était des qui concernaient soit AP, soit machine ou bien avec moto c'est ça la réalité il faut Faut nous qui tous en route, nous travaillons à fermer sans présence à la police, sans présence de la police, sans de la police même tout, qui toujours campé en mode pompier, à chaque fois, bagaille vous passent, et bien même ils font apparition. zone allons activité vous-même, vous déjà rebalancé pour maintenir la l'âge, fermer tout bagaille vous OK nous avons des marchandes vous-même, il a fonctionné sans problème. Ce n'est pas même quantité d'agents qui ont chaque mois qu'ils se le marché. Mais quand même, il là et uh, ont a regardé comment il est capable de bouger. Il bus a cap charger capchargés, de capchargés, de capchargés. L'autre monde qui prend le travail, quelqu'un qui prend le prêt de direction, peut-être soit pour l'école. Quelques naïves là, ils ont déjà commencé à prendre bus pour descendre dans la direction ça. Il faut que tout commence avec quelques bus qui absorbent dans la direction forgée. Les machines eux-mêmes qui obligent tant de l'équipe de sécurité net pour capable tenter de traverser dans la zone ça. C'est la réalité qu'on a pu tomber hier soir. Et ça qui fait qu'une zone ferme, même vraiment, a ville le faire à grand-chose. Surtout, zone de l'église là, il y a un peu de temps pour responsabilité à garder comment. Ils sont capables de faire un coup de balai pendant la journée pour nettoyer nettoyer, zone ça. C'est comme ça la réalité pour matin là. Nous continuons de lutter pour le Une fois que nous avons des informations supplémentaires, nous sommes capables de partager ensemble avec vous pour vous servir au matin. Abdias l'abdias. Voilà, merci à Pilabdias. C'est l'abdias qui a à traversé là. Je viens à niveau fort Jacques Fermat. Nous avons tout gardé ça avant que nous n'ayons un hyperloyal. Dans la question de Zaka Kidnapping, il un rectorat de l'Université d'État d'Haïti qui a dénoncé Zaka Kidnapping qui a fait dans la zone Canaran sous recteur université publique, bas la tibonite, C'est monsieur Wilfrid Hazard, à deux autres proches, qui étaient ensemble avec lui. Zach Kidnapping passé lundi, qui était, à y aller, lundi, qui était février, Côté recteur, elle même exigée libération sans condition. et on dit recteur université publique, bah, la tibonite, Wilfrid Hazard, ensemble avec deux autres qui était ensemble avec lui, bah, euh, dit seule... kidnappé à y a lundi, dans une zone, Canaran, pendant que n'a pas rappelé tout, semaine passée, le rectorat a exigé la libération on certains de M. Lajoie qui s'est chauffé la faculté et sciences science et la faculté de l'Access économique à Port-au-Prince. Est-ce que M. Est Lajoie est libéré? Encore une question, on un a posé. Pour nous dire bien, il y un qui part pas et c'est en pile côté dans la région métropolitaine Port-au-Prince qui ne peut pas dans le kidnapping. Merci à Pile, merci à Pile. Nous retournons après pause là pour nous avancer avec information du journal, -journal Mega Matin. Jean dé là, c'est deuxième sortie mm -hmm. nous pour ce maintenant. Nous t'ai déjà attendé en dit ensemble des acteurs sa yo. Nous t'ai déjà Colonel Imlahi Rebus sous question en dit qu un avion canadien ça qui est à voler dans l'espace nous pour te cajonter dit à travers en son ministère sa pour contrôler les perturbations d'activité yo. Il a donné réaction à Nancy Lénée, qui est responsable réseau national, groupe sanguin, négatifié et relaxant. Les même n'a à parlé sous question. On dit kidnapping qui fait ce confrère dans radio-télévision 2000. jean Tony Lorté, ensemble avec Approche-Li, samedi, on dit la boule 12 à côté. Eh bien, information fait quoi là mais nous sommes prêts à avec une visite officielle qui a été faite à Bocoté. côté disons haut commissaire de droit de l'homme, qui qu'elle est en visite en Haïti à partir de demain, mercredi 8 février 2022. haut commissaire des Nations Unies, nous fait droit de l'homme, qui a pour en visite en Haïti en mission officielle. et Une mission officielle qui a duré deux jours, qui a commencé à partir de demain, mercredi. <médicative> en février, un courrier d'invitation au gouvernement haïtien, qui est un gouvernement haïtien, qui fait invitation avec un haut commissaire des Nations Unies dans un fait de haut monnant Volker Turk pour lui en visite en Haïti. Pendant visite, ça, haut commissaire limite la Guiboulgant contre qui ensemble de hauts fonctionnaires dans le gouvernement, dans l'État. La Guiboulgante a parlé avec un protecteur citoyen Renaudoville, agent sécurité dans l'État, représentant au pouvoir judiciaire, qui est donc acteur qui n'a un pouvoir judiciaire. la justice L'abbié tout pour rencontrer ma organisation dans la nan société civile, Andy victimes ça la violence dans la question des droits de la n'importe quel prince. pour chier parler avec l'ensemble de Mounsayou, M. Volkatiuk, pour le rencontrer tout dans le département nord-est paysan. L'abbié pour le rencontrer avec l'autorité locale, avec l'organisation dans la société civile, dans Wannamed, pendant la fin de mission, elle n'a pas oublié ces deux jours, la a commencé demain mercredi, han, la a fait jeudi jusqu'à vendredi dit Bien, dans hein, la fin de mission, vendredi 10 février, mais recommissé à lui même, ta présenté en conférence de presse, dans la porte à 9h, dans matin, dans le local, li, assurément, côté de la présenté en conférence, accès à la conférence de presse, réservé avec les journalistes qui sont ben accrédités pour participer. Bon, ça, c'est bon, pas trop détail pour mettre sur lui, mais ça qui suis important, est important, c'est que, et, euh, Volketuk, au commissaire des Nations Unies dans la fête de Guamoun, lui-même, l'a en visite, l'a en mission, comme je dis bien, en Haïti, sous invitation au gouvernement qui gagne la tête, lui, l'a en Haïti, à partir de demain mercredi, 8 février, qui a bout jusqu'à 10 février. Je ne t'ai dit en un rappel, mais au commissaire de l'Assemblée nationale, l'a fait de Guamoun, l'a fait pour rencontrer, au fonctionnaire dans gouvernement, l'a fait pour le parler avec protéger protecteur citoyen, la pour avec l'agence sécurité sécurité dans l'état, représentant pouvoir judiciaire, ensemble avec membres dans la société civile, avec les victimes de violences dans la question du droit du monde dans Port-au-Prince. La pour le rendre dans Wanamet, dans le département nord-est de d'Haïti, côté local pour le rencontrer, autorités locale et organisation dans la société civile dans le Wanamet. Et dans vendredi capdi, et sinon la, la presse, andi, bilan, mission la prend fin. La, on dit d'un côté la presse présenter, on bilan mission là en Haïti. La presse qui dit comme information. Jean, nous été annoncé ça hier matin, journal, -là. une cérémonie qui déroulait dans le ministère commerce et industrie Sous-Channes Massa, en présence de diverses personnalités dans pays diplomatique. Et conseil, la le pays encore diplomatique, le premier ministère a réinstallé hier lundi le conseil transition. Chef du gouvernement qualifié victoire, cérémonie, ça qui finalement a pris fait avec un dysfonctionnement institutionnel D'après le Premier ministre, remercie trois personnalités qui ont été acceptées par la comme sacrifice pour pays de la crise. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Avec l'installation officielle ce matin des membres du Haut Conseil de la Transition, nous pouvons dire que c'est le commencement de la fin des dysfonctionnements de nos institutions démocratiques une femme et deux hommes se sont mis debout, répondant à l'appel d'une grande frange de la population. Ils ont vu la situation critique du pays. Ils se sont dit « Rejoignons l'équipe gouvernementale, unissons nos efforts, changeons ensemble la donne. » C'est un déclic invitant toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs à unir leurs efforts pour le changement que nous appelons de nos voeux. Madame Mirlande Maniga. Monsieur Laurent Saint-Cyr, le révérend Calix Fleuridor, au nom du gouvernement de la République, au nom du peuple haïtien et en mon nom propre, je vous dis simplement merci. Merci d'avoir accepté de vous engager aux côtés de ce gouvernement dans la noble et ingrate tâche de servir notre pays en ces temps difficiles. Vous avez été choisi respectivement par les partis politiques, le secteur privé et la société civile, selon le prescrit du consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Je sais qu'il vous en coûte d'avoir accepté les contraintes multiples qu'impliquent vos nouvelles fonctions et ce que cela représente pour votre famille. Le titre même du document du 21 décembre 2023 nous indique le chemin que nous aurons à parcourir ensemble en vue de tout mettre en œuvre pour créer un environnement propice à l'organisation des consultations populaires et faire tout notre possible pour rassembler un maximum de compatriotes autour de ce que nous allons faire. Dois-je rappeler ici, certains m'ont reproché d'avoir consacré trop de temps à chercher à convaincre d'autres compatriotes à adhérer à la démarche initiée avec cet accord. Mais, vu de moi, il était essentiel de continuer à dialoguer en vue d'élargir le consensus et de rassembler davantage de compatriotes et des secteurs autour d'un pacte de gouvernabilité. Vous avez eu de la patience d'attendre que davantage de compatriotes rejoignent la démarche initiale. Ce faisant, vous avez rendu service à notre pays et contribué à la concrétisation de la cérémonie d'aujourd'hui. Madame, Messieurs les membres du Haut Conseil de la Transition, je vous donne la garantie que le gouvernement fera tout tout ce qui est en son pouvoir pour vous procurer les moyens nécessaires pour vous mettre en situation d'accomplir votre mission.